YouTube Certains sont choqués de la game que je viens de faire. Vous savez que je suis un joueur sniper. Je suis pas un joueur x3 car je trouve ça trop simple. Petit exemple. Qu'est-ce que je trouve simple Visionnage. Déjà demain, que... je sais pas si je vais live. Enfin, je, vais, je vais côté tôt parce que je veux tellement voir la session avec FIFA. Attends, c'est demain Non, demain je suis off. C'est jeudi la session avec FIFA. Ah ok. Ah bah j'ai pas du tout sauté avec toi frérot, j'avais pas le son en fait. Merde. Non, non, non Non il va me tuer, il va me tuer, vite, t'es où Mais je suis pas bien, hein, je suis à Bichette frérot. Quoi T'es à Bichette frérot. je peux venir kéro... ou pas Genre euh, si je vais en hélico Ouais, ça se fait. C'est honnête. Sinon, il y a un format aussi. Euh, Dis-moi. Genre, mettons qu'on est 4, on fait tous une game en switchant de mate, et celui qui. Euh, bah celui qui gagne à chaque fois, la team elle prend un point Et du coup le mec, tu vois, il peut y avoir qu'un seul vainqueur en vrai mmh. Ça du coup Tiens, on peut marcher sur les cordes C'est marrant ça <rire> ils, ont, ils ont acheté une corde, on peut mar marcher dessus on Après on peut pas volt donc euh, on est bloqué, ok <rire> oh, Bon, il y, y a plein de trucs à faire, ça peut de cool Ouais non non, non mais Ça, mais change, pas... un peu, ça devient un peu répétitif, au moins il y a des formats qui vont, qui vont être bien Genre ce que tu as, as dit Pour switcher de de, mate, mode, ouais. de de mate et tout Juste tu prends le, le top killer qui met des points Tu sais genre tu, tu fais une équipe à la base Après hop on lance tous une game Et selon les points tu sais genre Le premier il marque 4 points, le deuxième 3 le, Ouais hop. ouais il y a ça aussi à faire ouais. Après je pense en duo ben Après il des mecs comme ça Moi je serais toujours dernier c'est obligé mais... Si tu veux venir avec la session avec FIFA tu me dis hein. Oh mec, t'es que tu me ferais rêver là. On gagne cette game, tu viens à la session avec FIFA. Oh putain. Y'a un mec sur moi. Mais on gagne oh. cette game. Set game hein. Mais mec, je vais camper dans un, dans un buisson. Hein. T'as pas bon. T'as le droit. Hein Tout en haut, un hein, mec. Toi, tu vas te foutre en l'air avec ou non, non. En vrai, tu me veux avec ouais. toi. Ah, down, okay. Il est scripté, tu peux le tuer Il a 1 ah, HP, Vince. J'ai pris une frappe. Oh mais bordel. Eh avec... oh, oui. frérot, il a 1 HP. Hein. Genre eu, il... Mis, il est dingue, mais... Putain. J'ai l'impression que tu veux, euh, tu veux pas jouer avec la ici. Non bah ben Take it, take it. T'avais take... pris ton deuxième loadout Ouais, attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Quoi, quoi, quoi il est scripté! Mais elles vont où les balles? Mon dieu! <rire> Frérot, ce qui s'est passé? Bon Vince, qu'est-ce qui se passe? Oh non, Vince! Tu verrais la re. Oh la là la là la là la! Je te crois! Il est scripté! Et ça se voit tellement! et Mais je! je t'ai dit avant de voir le truc! Bah, ouais, je crois, sais! Très... Bah, ouais tu sais que je... genre, il y a des streamers comme ça, je sais pas pourquoi je me suis pris d'affection pour, pour ce gars-là. Mais genre, en euh, vrai, ouais, je, le... je le suivais depuis un petit moment, quoi, tu vois? Ouais! Mais il me dit putain mais ce mec à la manette il est bouillant et tout Et, bah, et c'est un des seuls UK que je peux suivre euh... Il m'a dit en mode ouais mec on se, fait, on se fait une petite duo Arrête, j'ai vu que c'était euh, c'est sûr qu'il est excellent parce qu'il joue avec tous les meilleurs joueurs du monde bah, euh... il, a, il tape des games avec Aiden, Symphony Ils sont toujours dans le bat frérot. Il y en a un qui a essayé de me Je sais pas où il est c'est où ils sont en vrai Ouais ils sont moins là Dehors a l'étage là, euh. retour c'est pas en Oh Vince, c'est fini pour y aller. Ils travaillent, ils, ils sont les deux ouais, ensemble. De c'est mon, mon T'es avec moi J'ai juste ouais. besoin que tu sois avec moi, mon Vince. Euh, hop, j'arrive. Allez, go. Ils viennent de rentrer dans la pièce où je viens de sortir. Viens avec moi, Vince C'est bon. Joué ça joue bien. Euh, ça se voit que c'était des joueurs XM4 aussi donc. Euh... Je, je les... mais non tu, tu fais partie de cette tranche là donc tu peux plus. Mais frérot c'est je passe ma matinée à la XM4 pour leur montrer à tous que c'est des merdes <rire> Que je suis mille fois meilleur qu'eux avec avec ça avec leur même arme Comme ça ça, ré... ça rétablit la vérité sur qui est le champion et qui l'est pas C'est tout Bah enfin, tu vois ce mec là Ouais Je vais lui sauter dessus Je vais couper mon parachute au dessus Je, je vais le tuer j'aurais même pas atterri C'est comme ça que ça se passe Oh il a un HP ça, ça, C'est Ah ça. bah. <rire> oh, un HP, il m'en manquait une. Il faut que je chope une prime avant mon Vince. Ça mode drop. Ils sont redropés sur leur truc Je sais pas Vince. Une voiture. L'autre il, ah, il, les... ah, il est à l'étage crois. Il craque. il est watch, il est watch, gros vas-y vas-y vas-y vas-y Je sais pas où il est En oh, étage, étage Ouais bon, je vais tomber c'est ah, ah, ah, ah non il me finit Un français qui arrive de nulle part T'as l'argent les... A ah, ta gauche à ta gauche à ta gauche Y'a deux mecs Back back Je te jure eux ils sont chelous. Ouais Oh les deux frenchies qui arrivent ouais. comme ça, regarde les C'est sûr, Et eux on sait ce que c'est <rire> voilà. Mais tenter d'être un peu discret les mecs ouais. plus, tu, on... les, tu les as vu Frérot, y avait, il y avait deux teams, deux teams différentes Ils ont tiré ce aucun. ils se sont faufilés pour essayer de nous baiser J'ai le pseudo en plus, on me dit, oh, on a déjà vu ce pseudo euh, Oh les enfants de pute T'as tombé... tué un mec sur le toit là euh, sur le Ouais ses armes. Oh, t'as un mec sur toi. Frérot, c'est des fantômes en plus. <rire> ah, y'a le mec sur le toit qui revient. Mais ils sont posés autour de moi, genre. Non, fait... ils, sont, ils sont en train de me tryharder, Vince. Il a sauté ton mec, non Ouais, ouais, je suis là. En fait, il a pris la, ils ont pris la tiro pour me poursuivre. Je me suis quand même enfui. Tu sais où il est T'as compris ouais, où il, il était Là Prends pas de risques okay, okay. C'est toi qui m'as aidé Ouais Ok Putain de fils de pute Dis-moi que t'as mine de ces merdes à terre Non, t'as pris quoi Une balle de snipe sur euh, le... Le... le toit où euh... j'étais Je au réa du coup tu saute dessus frérot J'ai besoin de toi Y'a pas d'armes distance c'est ça le problème Y'a un mec qui m'a cover de la droite ouais, ouais, bah Bon maintenant, bon, il, maintenant il, il me tire il dessus <rire> T'as des plaques Ça monte, bon, ça monte, Non. Viens la Y'a rien ici Ils sont là, ils sont là Y'en a un en bas en haut Ici où je suis, ici où je suis Lui c'est le stream je, je, je suis là, je suis là, je suis là Oh non Ah voilà ah, Alors Merde. les enfants de pute, on a du, on a, on a du mal Ouais, on a été meilleur. Ouais Il y a un camion là, blindé, qui arrive sur nous C'est la prime Ah c'est strong son putain de truc là Et ouais c'est trop fort ce truc Je tiens Tu veux la... me toucher Touche moi Vince On back C'est vrai que c'est fort sa merde quand même hein. ah, encore encore ouais c'est Ça Ah c'est trop fort sa merde, ouais non, mais c'est des balles perdues en fait a peut-être du stuff là-dedans, faut que j'aille looter moi, j'ai pas de plaques Ah y'a des mecs qui les jouent sur la hauteur vais looter des plaques moi oh. Lâche tous tes meilleurs chargeurs sur le camion Ah ouais, j'ai une boîte de mine après Cours, cool. j'ai pris, hein pris une balle, j'ai pris une balle Bon mon de dos snake, Descends ici. Le camion il revient Il est intéressé lui quand même hein Il est monté est à l'étage, il, il va nous faire une décale fenêtre Il pense être okay. intelligent, on, on le défaut, on le désosse T'as frérot Hop là Il en a deux non Non J'ai pris une balle de derrière Il a, dé il a déconnecté cet enfant de pute frérot Ah oh mec euh, le bateau on était, rez-de-chaussée y'a un mec Ah ça, ça traverse en face là, il s'est barré Mais Vince Ouais bah y'en a un Ah, il a pris le truc ce chien. Oh, ah, les timings de merde que j'ai aujourd'hui. Oh, Vince! Crac! Ah oh ouais, y'en a deux. Ah, eux ils ont la pause hein. Ah, eux ils ont la pose hein. Tu sais comment on les push? Ouais, sont... euh, au ballon? Non, un peu. Ils sont focus sur moi. Je les baiser. Vince, il sur... y a deux mecs. Il y a deux mecs sur le top. Let's go. Oh les enfants, putain! Ça va, il fallait les sortir. Je suis là, Vince, tu me, tu me dis euh, où Et tu es. J'ai la raison, c'est le dernier. Tu fais down? Oh Vince, ils m'ont baisé la gueule. Non, c'est bien Back vers moi. Ils vont me push, ils vont me push. Je t'aligne. Merde. J'arrive, hein. Ils me push, ils me push, Ince. T'es sûr t'as ma ligne Un crack. C'est bon. Gros, y'a des mecs là. là au Merci, ma poule. T'as ouais, trop bien bon joué. Ils ont, ils ont tempo dans le gaz On prend la ridge Ouais, ouais. Par contre il ouais, y a des mecs à en face et des mecs à droite hein. Ouais ouais ouais Si on a la ridge on est bien Là en face Je te l'ai volé désolé mon Vince okay, L'autre il est côté gauche là-bas Il m'allume, il m'allume ma grand-mère Je knock, faut que tu tires dessus gros Faut que tu répliques Je passe à visu C'est bon Je shield bon. Tu l'as tué non mais... Crack Vince, tu peux y aller Vince euh, un drone, un drone nord-ouest Ouais j'ai vu j'ai vu Il est break, il est à terre, tu peux le terminer T'as un drone ou pas mais, Tu, tu m'as mis 0 ping frérot, hein. je, je vais le terminer mais je sais face, pas, pas où il est Et je sais pas toujours pas hein. en face euh, c'est large frérot dans, dans, euh, 341. Ah c'est bon, je comprends Oh, il Il mec derrière moi. Y'a un autre mec là, mon Vince. Hop, je, tu veux que je revienne derrière toi Ouais, ouais, ouais, putain Abandonne, Vince. Abandonne. Fais, trust me. Putain de chien Retombe sur Donc, le lit du mec que t'as tué. Ouais, ouais, viens, viens, viens. Il est tellement nul, mais j'avais la mauvaise arme en main. Il est où Vince Là, dans, le, dans Ici là, ici Tu le. tu le euh. Allez hop Désolé frère, je joué là. là. T'inquiète. Juste. Hop, t'inquiète. Trust me, follow moi. Lui on lui cut la rota, il est mort. secondes. Prends la droite, je prends la gauche. j'ai pris mes armes. Il est dans le gaz. Il est dans le gaz au niveau des voitures. Je prends une ligne coupée. Son pote est au-dessus. Confirme lui. A notre gauche, j'ai pas d'infos. Hein. Ah voilà. Je suis là. J'allume les mecs qui, euh, qui euh... volent. Tiens frérot, bot de mine J'ai acheté un drone, peut-être non Ah, euh, en face de nous. Euh. Faut qu'on se positionne vite. Viens ici, viens à ce caillou. C'est deux joueurs XM4. Derrière nous, derrière nous. Oh, là Vince on est pas bien mais, est des... ouais. Je te le dis Envoie ton argent s'il te plaît Tiens je te remets tes plaques Allez à dans une autre vie mon frère la moi. Tiens Vince Je me fais le mec à ta droite, ok J'ai besoin du mec là à ma gauche, moi, j'ai besoin du fantôme là devant moi Devant moi, frérot. Je te mets une frappe, t'inquiète J'ai tout pris le stuff pour t'aider Let's go T'as fait une super game, bro. bravo Merci, ma poule Je suis retourné dans le gaz pour te mettre tout le stuff nécessaire ah, pour te sauver, tout, je frère dirais. Bon, mais jeudi matin, tu viendras, je suis avec moi La 30 kills, frérot T'as et et frérot t'as quand même que 9 kills pour 5600 de dégâts Ouais bah je sais mais bon t'inquiète on a fait le bon jeu t'as non mais t'as 5600 dégâts gros t'as fait du sale hein Hey DJ man but you suck son of a bitch easy game why you are in my fucking lobby you retard motherfucker. DJ Ouais DJ man